PicPic Pic est un jeu d'association d'idées et de déduction. Les joueurs choisissent et classent des cartes selon une référence. Dans PicPic, Pic, nous organisons un concours de photos. Pour gagner, il faut cumuler au moins 20 points. Au début de chaque manche, les joueurs piochent une carte qu'ils posent face visible devant eux. Il s'agit de leur carte de référence. Ils piochent ensuite autant de cartes que d'adversaires, puis en choisissent une à placer face cachée devant chacun. La carte doit avoir un lien avec la carte de référence, mais il peut être plus ou moins vague. Lorsque tout le monde a terminé, une carte est ajoutée au hasard dans chaque tas, et les piles sont mélangées pour brouiller les pistes. Vient la phase de classement. De gauche à droite, chacun détermine quelle carte a le plus de similitudes avec sa carte de référence. La carte de gauche est la plus ressemblante, et celle de droite la moins. La manche se termine par un décompte des points, joueur par joueur. Le premier joueur commence par retourner sa carte la plus à gauche. Si elle appartient à un autre joueur, tous deux marquent un point. Il passe ensuite à la carte suivante et ainsi de suite. Si la carte n'appartient à personne, le décompte des points s'arrête immédiatement et c'est au prochain joueur de compter ses points. Il est possible d'ajouter un bonus pour la carte la plus à gauche ou si la carte la plus à droite vient de la pioche. Si personne n'a atteint 20 points, les cartes sont défaussées et une nouvelle manche commence. À trois joueurs, le jeu se joue de la même manière, mais chacun pioche et place deux cartes au lieu d'une. Pour conclure, Picpic Pic est un petit jeu d'association d'idées tout simple, mais très sympa. Les points ne sont pas si importants et le plaisir vient surtout des justifications de chacun sur ses choix.